Le but de ma visite, c'est de faire des achats pour Noël. Donc, moi, je rentre au Canada demain et je remplis ma valise de cadeaux de Noël pour pouvoir apporter de la joie d'Haïti au Canada, à ma famille et à mes amis. Nous, on est très fiers au Canada. L'ambassade du Canada est partenaire de l'événement cette année. Donc, on est très fiers de participer, d'encourager les artisans et les artisanes haïtiennes à continuer leur bon travail et on veut montrer ça au monde. Comment vous trouvez le produit haïtien? Fantastique. Moi, je suis un grand amateur de, de la nourriture haïtienne, l'artisanat haïtien, de la culture haïtienne. Je pense que Haïti a beaucoup à offrir au monde. Et puis, avec les difficultés des dernières années, c'est très difficile. Donc, une journée comme aujourd'hui, pour nous, c'est une occasion de montrer notre appui et d'aider à, à montrer cette beauté, cette grande beauté des, des produits de l'artisanat haïtien à toute la planète. En commençant par le Canada, dans mon cas. Donc, euh, on a contribué financièrement euh, au niveau de l'organisation de l'événement on est un des partenaires financiers de, de, de l'événement. Oui, absolument. En fait, j'étais tout à l'heure avec euh, les amis du village des Noirs, qui, comme vous le savez, euh, ont été déplacés par euh, des gangs armés cette année. Donc, on voit que la situation sécuritaire se dégrade à un point tel que même l'artisanat est touché. Donc, pour moi, c'est un signe euh, d'à quel point la situation est grave et euh, on continue de penser que la PNH est la solution euh, pour la sécurité, pour rétablir la sécurité d'Haïti à long terme. Et nous, on est là pour appuyer la PNH de plus en plus. Il euh, y a des actions qui ont été prises récemment et ça va continuer. Hier encore, le premier ministre, Ariel Henry, a fait appel à l'aide du côté international intervention militaire pour supporter la PNH. Oui. Bon, ici, aujourd'hui, on est ici pour parler d'artisanat, mais comme je viens de vous dire, euh, l'appel du premier ministre Henri a été entendu. Les partenaires de la communauté intentionnelle se réunissent et discutent depuis plusieurs semaines. Il y aura une réunion encore du conseil de sécurité, je pense, cet après-midi. Et euh, on, on, on, on, est, euh, on est tout à fait disposé à continuer, en fait, à supporter la PNH. Euh, on le fait déjà. On appelle d'autres partenaires à le faire aussi. Et on va le faire de façon euh, plus importante au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour aider Haïti à sortir de la crise. Pour le matériel, il y a déjà eu une livraison qui a été facilitée par le Canada. Il y en aura d'autres. On devait parler d'artisanat aujourd'hui, pas de sanctions. Vous avez vu, il y a eu une annonce ce matin. Donc euh, les sanctions, le travail se, se continue. On a eu. Euh, la ministre, ministre des Affaires étrangères Mélanie Jolie a fait une annonce ce matin, je vous invite à la consulter. Très satisfait, j'ai déjà fait beaucoup d'achats, je viens d'aller mettre ça dans la voiture et là je vais continuer, je vais en faire encore plus. J'ai acheté de, du métal euh, découpé que j'aime beaucoup, j'ai acheté euh, un de ces superbes casse têtes ici que je vais amener qui va faire plaisir à ma, à ma famille. Et puis là je vais me déplacer, je vais acheter du crémage, je vais acheter un peu de tout, du cacao. Euh, tout ça pour ramener au Canada et pour réchauffer euh, le cœur de, de ma famille et de mes amis. Pour le peuple haïtien en général, mon message c'est « Kembe, il faut continuer. La, la solidarité du Canada avec le peuple haïtien est non négociable, elle est indéfectible. Donc euh, le Canada va continuer de soutenir le peuple haïtien dans la recherche de sortie de crise pour améliorer la condition de vie euh, de tous les haïtiennes et de tous les haïtiens.